Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions du Capricorne pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, chers Capricorne, euh, le soleil est maintenant dans votre septième maison, dans le cancer et va y rester jusqu'au 22 juillet. Durant ce passage du soleil dans cette maison, vous serez plutôt orienté vers la fusion avec l'autre et la collaboration, et être avec un partenaire vous donnera la confiance et la sécurité. Vous seriez prêt à faire des sacrifices pour être avec l'autre. Si vous étiez célibataire, c'est le meilleur moment pour trouver votre âme sœur. Et si vous étiez en couple déjà, c'est le bon moment pour officialiser votre union si vous vous, si vous vouliez. Au niveau professionnel, c'est le bon moment aussi pour signer des contrats, pour vous lancer en un partenariat ou lancer une entreprise avec un partenaire. Durant ce transit du soleil dans cette maison, vous deviendrez plus chaleureux, plus généreux et plus attentive aux autres. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre septième maison. Durant cette période, vous pourriez avoir des rencontres stimulantes et peut-être plaisantes en même temps, donc vous pourriez joindre l'utile à l'agréable en vous rappelant que la lune vous oppose de votre septième maison alors il faut éviter l'impulsivité au niveau de vos réactions et c'est vous qui allez orienter les énergies de cette période joignez l'utile à l'agréable mais en même temps soyez attentif dans vos approches dans vos, dans vos rencontres Formel et professionnel. Mars est toujours conjoint à Neptune dans votre troisième maison, alors il pourrait vous inciter à vous engager hâtivement sans bien analyser les choses. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera. Dans le lion, votre huitième maison, vous pourriez apparaître aux autres froid ou distant, ce qui fait de cette période pas vraiment convenable pour socialiser, car vous aurez de la difficulté à partager vos émotions ou vos sentiments. Vous pourriez aussi avoir de la difficulté à vous à pardon à vous motiver dans les tâches routinières, comme par exemple remplir un formulaire nécessaire pour votre travail ou remplir une application bancaire et avoir à chercher de l'information pour compléter la tâche. Donc, vous pourriez avoir de la difficulté à vous motiver dans ces tâches routinières. Vous pourriez aussi avoir tendance à sauter directement aux conclusions pour peut-être préjuger les choses avant même de les examiner, surtout au niveau de vos finances. Et cela serait plutôt surévaluer les choses. Donc, vous pourriez surévaluer euh, les affaires. Euh, des finances ou les investissements. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions hâtives à ce niveau. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre neuvième maison, et vous serez parmi les plus chanceux. Chers Capricorne, euh, l'ambiance changera à 180 degrés et vous vous sentirez optimiste pour aucune raison apparente et cet optimisme sera contagieux ainsi que votre enthousiasme. Faites confiance à votre intuition, elle vous guidera dans la bonne direction. Vos relations profiteront euh, cette période de votre humeur communicative et expressive et soudain, vous serez capable de captiver votre entourage par la manière dont vous choisirez vos mots et vos sujets et même dans la manière euh, dont vous approcherez les, les autres ou les choses. Votre intellect et votre spiritualité seront au beau fixe. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre dixième maison. Dimanche, essayez de ne pas trop réfléchir au travail, et essayez d'en profiter pour relaxer, vous reposer et vous ressourcer.